On a fait quelque chose d'important en 2017, qui était de faire le bilan de quatre ans après le synode, et on a retenu des, des points où on, où on pourrait investir l'année prochaine. Quoi. Enfin, pas long, il, y a, il y a toutes sortes de points, je ne vais pas les énumérer ici, parce que ça risquerait de rester un petit peu abstrait, mais il y a, il y a toutes les questions de qui concerne la, la, la famille, la, le mariage, la question qui concerne la catéchèse enfin, et, et la liturgie. Il y a la question des jeunes aussi, qui sont une question importante puisque ben, c'est eux qui vont faire l'Église demain. Quoi, enfin, donc euh, voilà. Alors il euh, y a un grand rendez-vous qui se dessine en 2018. D'abord euh, une fête diocésaine des jeunes au mois de février. Quoi, enfin, pas, donc Ensuite une fête de, du diocèse et puis après le, le, ce qu'on appelle le synode des jeunes euh, avec, euh, début de 2019, le, euh, les JMJ à Panama. Donc, beaucoup, beaucoup d'accent euh, pour, pour les jeunes. Quoi. Enfin, jeunes, âges de la jeunesse. Quoi. Donc, pour, euh, pour notre diocèse, c'est une belle occasion de, de réunir, de rassembler, d'aller de, chercher les jeunes là où ils sont, enfin, etc. Voilà, ça, ça, nous, ça, ça, ça devrait nous mobiliser tous. Quoi. Enfin, alors, moi, je pense aussi aux familles, aux familles en souffrance, aux familles en difficulté. Il enfin, euh, faut, faut que cette année 2018 soit aussi une année qui dans la ligne de, de l'exhortation du pape à Maurice Laetitia, que, que, que, que cette année 2018 soit une occasion pour les familles de se retrouver. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui, qui se manifeste, que, qui est très actuel, c'est que... Eh ben, euh, les gens qui, sont un peu, qui se sont un peu mis en marge pour diverses raisons, parce qu'ils ont divorcé ou pour, pour d'autres raisons, ben, c'est le moment pour eux d'entendre ce que le pape François a dit dans son exhortation. Il a dit, ben, écoutez, l'inviter, Dieu vous invite à suivre un chemin de réflexion, de discernement, où vous essayez de voir votre vie vous essayez de voir ce qui l'éloigne de Dieu et des, et des autres, et ce qui la rapproche de Dieu et des autres. Et à, à, à vous de faire ce chemin, aider l'Église doit vous L'Église doit les aider, doivent, nous devons tous les aider. Et puis au bout de la route, Bien, il y a un rendez-vous avec Dieu. Quoi. Donc le rendez-vous, c'est sur toute la route, mais au bout de la route, il y a vrai rendez-vous avec Dieu. Alors on n'est plus enfin, devant une question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Quoi. Euh, on est devant une question, comment, comment on va vivre ce rendez-vous avec Dieu Voilà, ça c'est un beau défi là, qui est à relever quoi. aussi. Ah ben, il, y a eu, ben, il y a eu beaucoup de mobilisation dans les différents secteurs, dans les différentes paroisses. Il s'est passé énormément de choses, d'après ce que je sais, d'après ce que je me rappelle. Enfin, J'ai même lu des choses qui ont été dites. Voilà. On, on sent comme que c'est un, un thème qui soucie les gens. Enfin, le, donc pour moi, l'année 2018 devrait être l'année de la famille, le, le, le, pas de la famille décomposée ou recomposée, mais c'est l'année de, la, de la famille, la famille qui se cherche et qui se trouve. En fait. Euh, là, un voyage que je vais faire en, à la mi-janvier, je vais aller en Éthiopie. Quoi. Enfin, pas... Et comme chaque année, je vais aussi. Euh, enfin, de, je, je, ce, le voyage en Éthiopie, c'est aussi dans ce cadre-là. C'est une façon de rencontrer les chrétiens de, de, du Moyen-Orient, pour les, les soutenir dans, dans, dans leur, leur vie difficile aujourd'hui et bon, ça, ça, ça tout ça ça continuera en 2018 je, je retournerai aussi à Haïti où je vais chaque année pour pour pour aider là c'est pour vraiment pour aider voilà pour ce qui est des voyages 2018 mais c'est toujours toujours avec une perspective un peu précise c'est pas c'est pas bon je vais cette année je vais rendre visite à un tel ou à un tel c'est c'est parce que euh, je, je, je me sens responsable et je suis responsable d'un certain nombre de, de questions qui concernent les hommes d'aujourd'hui et, et qui nous concernent tous. Et je, après, il ne faut, faut que ce soit pas moi tout seul qui les porte, il faut que je partage ce, ce fardeau avec tous. J'essaierai de communiquer là-dessus aussi en 2018. Un mot qui, qui, qui, qui est connu, mais que, que je redis toujours avec le même plaisir, c'est l'espérance, enfin beaucoup d'espérance. Le, le, le monde dans lequel nous sommes assez, est, est lourd, il, a, il est même pesant, il y a beaucoup de, de violence. Mais enfin, si nous portons l'espérance du Christ au cœur, dans notre cœur, nous, nous cassons cette mécanique impossible